Choisis comme travail quelque chose que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ce conseil de Confucius, je l'ai suivi et j'ai la chance d'avoir choisi donc un métier qui me rend particulièrement heureux et qui m'aide aussi à rendre les autres heureux. Et c'est ce que je voudrais part partager avec vous. Pourquoi je vous dis ça Parce que cette année, je reprends et je refilme la totalité de ma formation certifiante de professeur de yoga. En effet, vous êtes beaucoup de francophones à me demander Maroc, de l'Espagne, du Japon même, et du Québec, euh, une telle formation, la voici. Avec cette formation, je vais pouvoir vous former, bien sûr, mais aussi vous corriger, vous motiver de façon tout à fait personnalisée. Qui peut suivre cette formation Simplement si vous êtes pratiquant, si vous n'avez pas l'intention de devenir prof mais que vous voulez approfondir votre yoga ou si vous voulez apprendre un beau métier, un des plus beaux métiers du monde, ou si vous voulez envisager une reconversion, je vous le conseille fortement, car c'est un créneau particulièrement en avant et pour probablement très longtemps, ou alors si vous êtes déjà professeur de fitness, de pilates, de danse, et que vous voulez rajouter cette spécialité à votre savoir-faire. Allez, on se retrouve juste au-dessous où je vous donne tous les renseignements sur cette formation. A bientôt